On est de retour à Serra Farage 88.1 et 106.7. Les invités sont Eric Dupuis et Richard Meilleur. Peut-être que tu peux, euh, Eric, nous euh, dire à peu près combien d'étudiants par année qui passent dans vos cours puis, euh, avec ces applications-là? Euh, oui, euh, so, comme je dis, on a plusieurs campus. Donc, en général, euh, je dirais par année, on a environ 1500 étudiants euh, dans tous nos campus. Euh, donc, euh, nous, euh, d'habitude, d'année en année, c'est entre 150 à 250 étudiants autochtones. Ça, ça inclut premières nations, Métis, Inuit, euh, mais une majorité de ces étudiants-là sont Métis. Euh, donc, c'est quand même un assez gros chiffre, mais ça ne veut pas dire que tous ces étudiants-là euh, se déplacent et se rendent physiquement au centre. Euh, il y en a beaucoup de ces étudiants-là qui veulent juste s'identifier mais qui ne vont, vont pas vraiment accéder aux services ou aux ateliers ou aux choses de même. Euh, mais il y en a quand même une grande population qui vont euh, venir, puis se présenter, puis euh, venir rencontrer Richard ou moi-même pour euh, accéder à des services. Euh, Richard, euh, c'est quoi exactement que tu fais la consultation avec les étudiants? Puis, euh, puis ça? Quand ils viennent me voir, bien, des fois, c'est pour les conseils. C'est comme. Euh, il me de tout comme un, un grand-père. Hein? Okay. Moi, je me suis ça, là, ça, quand il rentre dans le centre je les connais, dans le centre Louis réel, je ne les connais pas. Euh, des fois, il se promène avant de parler. Puis là, je fais sortir ma musique en bouche. Je commence à jouer un petit peu de musique. Là, mais ça se de dehors. Puis là, j'ai dit, ben je peux-tu vous aider, vous autres, D'un coup, là, ça sort, je commence à parler. So, c'est plus pour, comme ils ont quand ils viennent me voir, c'est plus pour savoir leur histoire. C'est plus pour euh, quand ils peinent des panic attacks, on dirait, tu sais, si l'école est nouveau, il n'y a pas de place à aller, il ne a pas qui parler, ça so, leur donne un petit peu de conseils, mais je ne suis pas un conseiller professionnel, sont envoyés euh, voir de, du monde d'expertise en dents du collège. Ça so, là, les autres, ils envoient à bonne place. Euh, des fois, c'est un peu pour chanter la musique. Parce que les musiciens, euh, ils, ils emmènent leur guitare euh, violon on banjo, puis on s'assied on roule la musique, on chante. Euh, ouais, c'est un comme... Mon rôle, moi, c'est un comme... Comme je dis le grand-père, là, je suis assis dans mon salon, là, au centre de là, puis là, ben, les jeunes viennent me voir, puis là, papa, compte-moi des histoires, compte-moi ci, euh, montre-moi ça, puis euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, so, vraiment, c'est ça. J'ai 15 euh, petits-enfants. Donc, so, quand je vois ces jeunes-là rentrer dans le sens réel, mais c'est la même chose qu'avoir mes petits-enfants que moi. Dire. <rire> tout. Yeah. Daniel, ouais. si, tu, si tu me laisses euh, faire un, un share screen. Oui, oui, oui. Euh, mais il faut, faut que tu me laisses. J'essaie okay. de le faire, mais ça dit de rose, ça le disable. Je vais te partager juste. J'ai un slide, ça explique un peu qu ce que Richard fait. Il fait as plein de choses de plus qu'il qui, qui dit. Là. Okay. Donc euh, j'aimerais mettre un peu d'emphase sur euh, le rôle important que les chars jouent. OK. Là, là. Ok, tu as une minute là. Oh non, c'est OK, c'est une minute. Là, c'est toi qui share ton screen. Il Faudrait que tu laisses moins shareer ton screen. So en bas où ça dit share screen, je pense que faut que tu, donnes, faut que tu me donnes l'option. Ça dit uh, allow more than one uh, Allow more than one stop. Euh, il ouais, faudrait que tu fasses Stop Share. Je ne sais pas exactement d'où c'est, cette affaire-là. Là. À cause de right now, moi et Richard, on voit ton, on voit ton écran. OK, Stop Share. OK. okay mais je peux. C'est là où tu vois le là, là. Okay, site. So où, où ça dit Share Screen, en bas? Oui, oui. Tu devrais avoir une petite flèche, je crois, à droite avec des options Uh, share computer sound, share screen uh, video mm. Non, mais il faut que tu... Non, c'est là? on le fera pas à cause que je ne peux pas te l'expliquer. où ça dit share screen, il devra avoir une, un, un, un petit tab ouais, qui dirait allow more than one participant to share screen. Uh, ouais. Oui, perfect. OK. Bon. OK. Je vois ça, là. Est-ce que vous voyez ça? Oui, oui, oui, je vois ça, là. Ouais. Tu vois ça? Oui. So, je, je, vois, je, je vois juste passer à travers des photos. Le premier, c'est Richard qui, qui fait, de la consult, fait de la consultation avec une étudiante. Ouais. Euh, L'autre, c'est Richard qui, qui rencontre les médias pour parler des... De, de, des événements ou des choses de même. L'autre, c'est Richard avec euh, euh, le président Daniel Giroux puis Mme ma, euh, France Picotte de la Nation médecine de l'Ontario. sont en train de, de signer un MOU. Oui. Alors, ici, c'est Richard et Marc Hébert. Ils parlent de, de, des arbres et euh, des médecines. Là, c'est Richard euh, qui rencontre des étudiants dans les programmes de construction. Ça, c'est un euh, L'essentiel des mines. Ça, c'est un, un, un programme qui a été développé spécifiquement pour euh, les étudiants auto autochtones dans la construction puis dans la, le domaine de la mine. Oui, euh, oui. Richard, Richard il a agi comme un euh, L'autre en bas, Richard il a une plume, il est en train de faire une cérémonie de purification avec les étudiants. Ensuite, il y a Mouth et Richard avec la mascotte. Euh, souvent, Richard, il se promène, c'est vrai, il se promène dans le corridor, puis souvent, il va jouer de la musique à bouche ou il va, il va approcher quelqu'un et dire un Joe, puis de là, mais c'est de même qui forment des connexions avec les gens. Puis, euh, tu vois qu'un étudiant international il, il s'est joint avec nous pour, euh, pour faire des mocassins. Il n'est okay. pas autochtone, mais il, il veut en connaître au sujet, puis à aucun coup, mais il a pu venir et euh, faire des mocassins avec nous. Là, ouais. Donc, euh, on est là avec le canot en bas puis des étudiants euh, lors de la graduation. Donc, comme je dis, Richard, Richard il est là à, à, aussitôt qu'un étudiant arrive jusqu'à la fin. Ça veut dire, donc, euh, euh, puis non seulement est-ce qu'il y ait des étudiants, mais il y ait le, le personnel. Euh, il y en a beaucoup qui viennent eux autres aussi, ils veulent en savoir, soit au sujet de comment ils peuvent aider un étudiant autochtone dans leur classe. Euh, il y en a aussi, des fois, à la haute direction, ils veulent euh, consulter, puis ils vont faire ça avec Richard. Euh, son, moi, je dirais que Richard joue une partie intégrale, puis centrale euh, du centre Louriel comme tel. Je sais il oui. parlait et il était ca casual, puis, mais Richard, il, il, est là, là, il est là pour les études. Oui, oui, oui, je vois ça, je vois ça. Euh, c'est combien de cérémonies, Richard, que tu fais dans une semaine, on va dire? Euh, Est-ce que tu fais ça souvent ou euh, une cérémonie de purification? Euh, pour moi, c'est pas mal souvent. C'est bien pour chaque jour, comme je le fais quand je me lève. Il y a bien de les voisins, la parenté, euh, ils me demandent de le faire. On, on, avec le Zoom, c'est rendu qu'on on peut le faire par Zoom. C'est-à-dire, euh, j'ai mon, mon, mon mes plantes, de site puis je peux le faire brûler, et on fait le smudging virtual. Ouais. So, uh, ça marche bien, je, je le faire pas mal souvent. une chance qu'on le fait pousser au Collège de Montréal, parce que il se ressort à moi. Il y a, a d'autres... Continue. C'est mode de vivre, moi. Oui, oui, oui. Ici, il y a d'autres portraits, peut-être, Eric, tu pourrais nous expliquer ça? Là, là est, on rentre plutôt dans mon rôle. Euh, sur moi comme gestionnaire, mais c'est moi qui, qui, qui, qui, qui fais la, la gestion du centre, mais euh, sur les projets, euh, les choses de moi-même, mais aussi je, je travaille de façon euh, hands-on avec les étudiants. Donc, je les accueille, euh, puis de là, on va, on va travailler euh, à travers de, les années pour que ces étudiants-là, ils, ils sentent. Euh, à l'aise, mais aussi qui, qui développent un sens d'appartenance et de fierté euh, lors de leur séjour là, au Collège Boréal. Euh, donc, c'est souvent un étudiant y arrive, ça se peut qu'il ait besoin de l'argent, ça se peut qu'il ait besoin du counseling, ça se peut qu'il ait besoin euh, n'importe quoi, des livres pour ses cours. Donc, c'est moi qui vais vraiment travailler ça euh, pour aiguiller ces étudiants-là vers les services qu'ils ont besoin au Collège Boréal. Euh, Ici, en haut, le portrait en haut à droite, c'était quoi exactement ça là? Ça, c'était l'ouverture du Centre Louis-Riel officiel. Okay. Ça, ça c'est en 2010. Donc, on avait fait un décor plutôt euh, de métis, puis On avait installé le gros canot, euh, puis de là, on a fait le ranch du Centre Louis-Riel. Puis, euh, euh, puis les autres aussi, comme les autres, comme si vous voyez, moi avec les étudiants, moi avec Richard lors des cérémonies. Euh, moi, à Thunder Bay avec euh, une tipeee, puis des étudiants lors des graduations, puis des… Euh, euh, on fait aussi, euh, souvent, ça va être des foires ou euh, ça va être des événements dans la communauté. On va aller s'installer une table, moi et Richard, euh, puis de là, on va, on va essayer de recruter des étudiants ou des parents. Souvent, c'est les parents qui que, on va faire connexion avec euh, lors d'événements communautaires. Puis de là, ben, c'est quoi ça le centre? Puis, ben, mon jeune, il est métisse, puis il faut en s'occuper, of course, là, tu sais. C'est ça. D'autres, on marche juste avec l'auto-identification. Donc, on ne demande jamais à un jeune d'arriver puis de nous montrer une preuve, puis une carte, puis notre histoire, et puis de nous en parler aussi. Souvent, on a, il y a des étudiants qui arrivent et ils disent Bien, je sais que je suis métisse ou, ou je suis première nation, mais je ne peux pas nous permettre le dire à la maison à cause de notre famille, on a honte ou on ne veut pas en parler. Mais d'autres au collège, on les, on les laisse. Là. Ces jeunes-là, ils ont droit de s'afficher et ils ont de s'exprimer de, de leur façon. Puis d'autres, on ne va jamais demander une preuve, c'est ça, tu sais. Ça, quand tu viens de l'auto-identification, est-ce que ça arrive souvent que les jeunes, ils, ont, ils, ils savent, mais ils ne parlent pas de ça? Là? Que ça arrive souvent, ça, Richard? Oui, ça arrive souvent. Euh, parce que c'est pas vraiment les, comme, pas les parents. Quand les jeunes ils viennent, ils disent ils son métis. C'est pas vraiment les parents. Parce que quand les jeunes ils se lancent pour savoir d'où ils viennent, là, les parents ils embarquent, c'est beau à voir parce qu'ils ne savent pas que les jeunes veulent vraiment savoir l'identité. Mais c'est les grands-parents, des fois. Comme il y a bien souvent il y a des étudiants, ils viennent et disent Ben, mes parents c'est correct mais je ne peux pas m'identifier comme métier parce que mon grand-père, il ne me parle plus, tu veux dire, parce que oh, oui, ça arrive à, pas souvent, souvent, mais c'est souvent. So, la vieille, les plus vieilles générations, il y a encore peur de le dire, on dit, ils ont encore honte, ça dépend de leur situation, tu sais, tu mecs étaient dans les écoles résidentielles, on ne sait pas le, leur histoire, tu veux dire, ces grands parents il y, a encore, il y a encore un stigma d'abord euh, qui, qui se promène là-bas. Là. Oui, sûr, il, y a tu... beaucoup de, il y a beaucoup de stigmas. Euh, les gens, ils veulent, ils, souvent, ils ne veulent pas se faire Ils, ils veulent pas se promener dans les d'une façon se faire viser. Donc, il y en a beaucoup qui, qui cachent ou qui viennent au centre, mais ce n'est pas comme qu'ils se promènent par après et ils s'affichent qu'ils sont autochtones. Donc, c'est pour ça que souvent, Moupilichard, on va essayer de travailler avec d'autres, un sens de fierté. Soyez fiers de qui vous êtes. Tu euh, as été né, ce n'est pas de ta faute que c'est dans, dans ton sein. Là, t'sais, mais t'sais, oh, ouais. Ça, ici, euh, Eric, tu peux expliquer les portraits que tu viens de passer. Là? Oui, euh, ça, c'est des choses qu'on a un peu installées euh, à travers le collège. Donc, il y en a un, c'est un gros Inox Choc, euh, qui est à l'extérieur de la garderie, Massadbury. Euh, ça ici, c'est plutôt installé à ce bruit -là. Euh, Il y en a un autre, c'est une autre installation artistique. C'est comme, ça ça a uh, l'air like comme une, une tipi ouais. C'est juste à, à, à l'arrière, tu vois le gros ne rien. Ouais, ouais, ouais. euh, il y en a un autre, c'est une affiche que on parle de la, la, la, la vérité, la réconciliation. Donc, nous, on a toujours ce mandat-là de suivre les recommandations et les choses qui ont été apportées lors de développement de ça. Là. Un autre, c'est euh, le centre lui-même lui, lui mais à l'extérieur, un gros dreamcatcher. Puis ça, souvent, ça va comme capter l'œil des gens. Là. Ça, euh, ils vont dire c'est quoi ça? Là, ils vont rentrer dedans et ils vont dire oh, OK, mais c'est un, un centre de ressources et de services pour les étudiants mm -hmm. autochtones. Euh, puis l'autre, c'est le canot. Tu vois le canot comme dans la vitrine, puis à l'arrière, ils ont mis comme une grosse timeline métisse oui. Oui. Euh, pour expliquer, pour aider aux gens à. À connaître un peu l'histoire. Donc, ça, ça fait de la sensibilisation, ce timeline-là, pour moi, moi, moi d'être là. là un autre, là, je vais te montrer une autre section. Oui. Oui, oui. Il, y a, il, y a, il y a plein de photos, OK? Mais je vais te okay. montrer. Euh, on, on a installé un tipi à l'extérieur. Oui. Donc, ça, c'est euh, souvent, comme moi, je dirais, une fois par semaine, euh, une fois peut-être par deux semaines, euh, Richard va faire une, une, cérémonie, une cérémonie de smudging. Euh, ou un enseignement à l'intérieur, quelque chose de même. Donc, euh, souvent le personnel ou euh, les étudiants peuvent se rendre, ça, c'est juste à l'extérieur de la cafétéria, puis de, du « trades building euh, », puis de la résidence. Donc, on est comme dans un endroit central. Okay. Ça ici, c'est euh, le pavillon comme tel. Ça, so, on va faire construire, c'est comme, euh, ça va être, euh, comment on va dire ça? ça va être, une place à l'extérieur où on va pouvoir se rassembler pour faire des coutumes, pratiquer des cérémonies, faire des enseignements, des choses de même. Ça ne sera pas enfermé, mais il va être d'une façon enfermé, mais quand même ouvert à, aux éléments, puis on va être capable de, comme je dis, de, de se rejoindre, puis de, de pratiquer certaines choses. Là. Ça, c'est sur le site de, maintenant, là, sur le site? Euh, c'est en train d'être bâti et ça devrait être ouvert par euh, l'automne prochain. Il y a eu des, il y a eu des, des retards et des restrictions à cause du COVID. Ouais. Euh, donc, euh, on, on, on tente, si tout va bien, d'ouvrir de, de le pavillon. Euh, ça, ça, comme c'est juste les these artistic renderings de okay. qu ce que ça va avoir de l'air. Hein? OK. Est-ce est que c'est les étudiants qui vont bâtir ça? Euh, on va essayer d'impliquer les étudiants euh, le plus qu'on peut. Je ne peux pas dire que ça va être des étudiants qui vont construire ça. On doit engager. Euh, des, des, des, des gens qui font de la construction. Là, on doit engager un constructeur général, mais on a toujours la possibilité d'impliquer des étudiants. Si c'est là, puis ça prend des mois, puis ça prend des mois, mais on peut peut-être, on va dire qu'un cours de charpenterie pourrait sortir avec ses, ses étudiants, puis expliquer certains processus, ou même juste regarder, watcher la construction là, de, de oui. qu ce qui se passe. Mais je ne peux pas dire officiellement que oui, on va, comme je dis, on va tenter puis on va, on va rechercher euh, le plus qu'on peut d'essayer d'impliquer des étudiants de l'art de la construction. Ici, euh, Richard, c'est quoi ce site, euh, euh, Eric, c'est quoi l'autre le, rendition? Oui. Richard, il va parler. Non, je n'ai pas compris ce que tu as dit. C'est quoi ici, euh, ces autres portraits qu'on a ici, le centre euh, médicinal, c'est quoi exactement ici? Là? Ça, mais c'est toutes les, c les plantes, c'est le tabac, le sauge, le sève. Euh, ah. au, au centre, c'est quoi on voit ah. qu'il il y a quasiment comme une roue là, avec la, la dame, ah, avec okay. les plantes? Okay. Oui, c'est les quatre directions. Le champ, on, on a marqué comme les quatre directions. So, pour l'est, l'ouest, nord et sud. Là. Okay. Ces, là, sont dans sections section, je pense. Je suis vraiment proche parce que je commence à être vieux, je ne peux pas voir de loin. Là. <rire> C'est le Sauge, ils sont à Pramède-le-Sauge dans la direction de l'Ouest. OK. Puis, euh, Eric, les participants, c'est qui ça? Il euh, y en a, c'est ben, du personnel du Collège Boréal, mais les autres s'identifient comme étant autochtones. Il euh, y en a que c'est des étudiants, autochtones et non autochtones. Okay. Donc, il y en a aussitôt qu'ils ont su qu'on connaît un jardin, qui voulaient s'impliquer, qu'ils voulaient en apprendre, qui voulaient se mettre les mains dans la terre pour faire cette connexion-là, Oui, Continue. Continue. oui, oui, so, oui, je vais Oui, ça, je vais passer, Et comme ça, c'est, euh, on fait beaucoup de musique. Donc, okay. euh, euh, ça, ça va être de la musique, des fois, ça peut être traditionnel ou que ça va être des euh, les tambours, mais aussi, des fois, ça va être de la musique traditionnelle comme, euh, Peut-être des hochets, la guitare, des choses de même. Des fois, il y a des concerts, des fois, c'est juste un étudiant qui amène son instrument puis ils vont faire cette connexion-là avec Richard. Malheureusement, moi, je joue pas de musique, je fais un petit peu de chantage. Richard, il joue la guitare, il joue le piano, il joue la musique à bouche, il joue le bass, il joue le tambour, il joue les os. Oui, donc, c'est euh, tu sais, souvent, ça, ça prend pas grand-chose euh, pour les étudiants connectent avec Richard. Euh, et, ici, on a... ici, avec oui. le canot, c'était quoi, ça? C'était euh, avec euh, Richard, c'était l'autre ça, c'était le canot, puis il euh, y avait un petit concert qui se passait, là? Oui, ça, c'est nous qui se dans les conseils scolaires. Okay. Euh, puis ça, c'était comme, qu'est-ce qu'ils appelle un, un « pow-wow » qu'ils ont fait dans un, euh, dans un conseil comme tel, puis ils ont invité Richard et son gars. Euh, à jouer des chansons euh, plutôt à répondre euh, folkloriques, euh, métisses, comme on pourrait dire. Donc, euh, tu sais, il y a même ces jeunes-là, ça connaît tout ça, ces chansons-là, mais ça ne sait pas vraiment y en a une métisse là-dessus. Donc, euh, euh, je sais que souvent on rentre, puis il y en a d'autres sites là-dessus qu'on on, on rentre dans les conseils. Euh, puis on travaille de façon vraiment hands-on avec ces étudiants-là. Ou est-ce qu'il y a des jeunes, des fois, qu'on rentre dans des conseils, ils ont 10 ans puis T'sais, là, maintenant, sont rendus, ces jeunes-là sont rendus au collège, puis ça veut absolument jouer le violon, puis porter sa, euh, sa ceinture fléchée. Il y en a un c'est là où ça dit « Mon choix, c'est Boréal », ce jeune-là, mm -hmm. où il a absolument aimé jouer au collège. Ouais, ouais, ouais, Donc, il euh, y a aussi des fois où on fait rentrer des gens, euh, puis qu'on fait des, des enseignements de tambour, puis euh, des choses de même. Donc, euh, je sais que les étudiants, aiment beaucoup l'aspect musical. C'est ça. Richard, tu participes-tu à à la construction des tambours? Euh, les constructions? Ouais. Non, pas vraiment. Euh, il y a d'autres personnes qui passent ça dans la communauté. Je les laisse faire ça. Ouais. Euh, C'est surtout des femmes, on dirait. Des petits tambours demain. Euh, on t'apprend à en voir avec les, euh, la famille métisse du euh, Népessé. Puis euh, ça va être un tambour euh, communautaire. Okay. Parce que ça, c'est comme un les grandfather drum. Oui, des gros tambours. Des gros. gros tambours. Mais ben, ils ne pas si gros, mais ce ça, ne ça sera pas un, un tambour sacré, comme on dit. Euh, okay. Le gros tambour, c'est pour les traditions là, traditionnelles. Mais ça, ça va être un tambour de communauté. Ça, on va l'avoir au collège borial, on va l'avoir dans la communauté. Ici, on peut l'emmener dans une petite école, là, dire, au high school, au collège. Puis euh, les gens sont capables de euh, s'assurer et avoir le plaisir de chanter des chansons qui weavent au Power Mais ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas participer. Mais là, ils ont un, un drum euh, communautaire qui leur donne, comment je dirais ça, de, de sense of the drum. Oui, oui, oui. Eric, peux-tu nous expliquer ici euh, la cuisson, ce qui se passe là? Non? Ben, je vais laisser, Richard. OK. Ça, c'est lui, là, tu le vois pas, là, mais oh, ça, oui, c'est lui, oui. sa femme, puis sa okay. mère à Richard. Ah, oh, OK. Il voulait avoir des mets euh, métisses. So, euh, ma mère, la, la meilleure personne à, <rire> à communauté avec, c'était ma mère. So, J'ai dit, hey, euh, la petite mère, tu pourrais-tu nous faire cuire des bons mets, là, tu sais, en lui faire euh, du sucre à la crème, puis euh, je pense qu'il y avait des. Euh, des pètes de sœur, Des pètes de serre. Euh, euh, puis, tu euh, as tout mangé, tu as tout parti, tu sais, quand même. Tu as trop chaud pour manger, mais le monde dans l'a mangé quand même, à force de s'y manger. Parce que les autres, parce que les tortières, tu as fait avec du verre puis de l'omial en même temps. Oui, oui, oui. Parce que parce nous souvent... on mangeait ça souvent à la maison des tortières. Ah oui. Mais ça, c'est ça, ça, un... Bon, un projet d'eau que. Euh, on va dire souvent il y a un cours ou un programme qui vont nous approcher pour euh, implémenter euh, du matériel autochtone dans un cours. Tu des fois c'est non, c'est non, euh, c'est non formel, mais ils vont nous approcher pour dire hey là, tu euh, tu peux -tu nous, -tu nous enseigner au sujet on va dire de la cuisson métisse, là, right C'est pas dans c'est pas dans le curriculum comme tel, mais le prof il veut quand même en apprendre. donc euh, il y a aussi une fois où -ce que Richard il a pu rentrer avec un orignal qui ont pu débiter puis désosser euh, tout l'orignal. Donc dans leur Cours de cuisson puis de, de choses de même, il aura jamais travaillé avec un orignal. Eux autres, ça aurait été plutôt du bœuf ou oui. de l'agneau mais oui. à cause de, de l'aspect autochtone, on a pu rentrer un orignal puis faire tout ça. Donc, je sais que le prof il avait beaucoup apprécié ça, que ses étudiants ils ont pu apprendre comme un peu plus. Là, oui, oui, oui. Je vois ici euh, euh, la photo de, de Richard avec d un insert. C'est combien de plantes en tout là, que vous avez d'inserts? Ça a l'air d'un gros montant. Oui, ça, c'est l'endroit à l'extérieur que, que je te parlais de. Est un, ben, un, il y a, un cold storage, on va dire. Mais ben, y il y a un endroit qui est cold storage, mais ça, c'est plutôt juste, c'est comme couvert un peu, oui, mais c'est pas. Puis, euh, ils peuvent enlever le couvert puis ces choses-là. Euh, puis, c'est automatisé où ce que ça peut se faire arroser. Des millions, mais il y a des milles puis des, je sais pas si je devrais dire millions, mais il y a beaucoup d'arbres. Ça n'a pas de bon sens qu'avant d'arbres ouais. puis de choses-là. Euh, on sait que le collège est fournit. Euh, à la ville de Sudbury, puis à plein de partenaires, des, euh, des gens qui coupent des arbres. Euh, donc, euh, il y a plein de choses. Puis, en, juste en dessous de ça, euh, tu nous avec toutes des pelles, mais ça, c'est nous, les étudiants autochtones, euh, qu'on a pu sortir, puis comme je dis, de se rendre et de vraiment travailler avec la terre. Là. Donc, ces étudiants-là, ils ont absolument aidé à comme reverdir euh, les lieux du Collège boréal. Tu sais. Oui, oui, oui. Là, j'ai vu, euh, ils vont à la pêche sur glace à l'heure ici. là. Euh, non, ça c'était lors du carnaval. Donc okay. nous, euh, une des événements qu'on fait lors du carnaval, c'est de faire un feu à l'extérieur. Euh, là, on, Richard il s'installe avec sa musique à bouche, puis euh, euh, des choses de même. Puis euh, on va faire comme une randonnée avec les étudiants. On a comme un, un sentier, euh, une trail. Donc on oui. va on, on, on prend les raquettes, puis on, on va faire les étudiants prendre cette marche-là. ensuite, on revient au feu, puis euh, on s'installe, puis on commence à raconter des choses, puis chanter des chansons. Euh, dans le temps normal, là, ça ne sera pas dans le COVID, c'est combien Est-ce que vous avez un schedule euh, que le monde peut à, à, voir sur le site, voir c'est quoi ce qui se passe? Euh, ben, nous, on essaie de développer au, au début de l'année, euh, comme tu disais, un schedule ou un, une programmation un peu. Euh, souvent, ça va juste être par semestre, ce qu'on va essayer de figurer out, OK, quel événement qu'on peut faire durant le premier semestre. Euh, puis ensuite le deuxième semestre c'est pareil mais là, on va dire le carnaval ça tomberait dans le deuxième semestre puis les étudiants sachent que d'habitude au mois de février mars euh, le centre ville organise toujours ça en partenariat avec l'association générale des étudiants et des étudiants euh, étudiants et étudiantes puis euh, on va travailler le carnaval euh, pour pouvoir euh, d'une façon nous ça, on peut promouvoir nos services nos choses de même il y a des gens des fois qui savent même pas que ça existe puis tout d'un coup, ils sont comme. Où ça te sort d'eux, ces gars-là en raquette, mais ben, ça travaille oh. au centre, ils sont là, puis ils attaquent. Donc, euh, oui. ça la donne bien. Puis, euh, en force de visite au Collège Boreal euh, à, à Sadbury, c'est euh, quoi les heures, puis les temps, Bien, bon. moi, je dirais formellement, on est rouvert de euh, 8h30 à environ 4h30 ou 16h30. Euh, souvent, Richard, il est là vers 7 heures euh, au centre. Euh, Puis, il y a des fois qu'on va terminer plus tard, dépendant de la journée, puisqu'on a des événements, des choses de même. Mais moi, je dirais comme plutôt de euh, 8h30 à 16h30, ça serait un bon temps d'approcher, de, de, de se rendre au centre. De façon, d'habitude, quand on n'est pas en COVID. À ce les étudiants peuvent tous, ils peuvent tous nous rejoindre euh, de façon électronique, euh, par rendez-vous virtuel, comme qu'on fait de suite en Zoom, ça veut dire? Oui, Donc, oui. Un, un étudiant de Témine, s'il si veut rejoindre Richard, euh, il peut le faire euh, par Zoom, puis ils peuvent euh, parler au sujet de n'importe quoi. Là, de, ouais. bon, je, mon intention est de monter à Sabri une couple de semaines. Est-ce que c'est -ce qu est ouvert là, comme c'est là ou est-ce qu'il y a des, des portez un masque pour aller dans le centre, tout ça? -ce ça um, ben, Peut-être qu'on pourrait arranger quelque chose dans le temps. Là. Je sais que le collège est fermé comme tel. Euh, la centrale est fermée comme telle, mais il y a peut-être une possibilité. Si vous, On va dire tout, tu pourras peut-être rencontrer Richard, puis si vous mettez des masques, puis vous respectez certaines euh, exigences, des choses de même, il n'y a pas une possibilité qu'on pourrait te donner une tournée. OK, ça, ça va bon. bon, On arrive à, 20, à la fin de l'émission, euh, je vous remercie pour avoir participé à l'émission euh, La question métier. Que J'ai bien aimé ça. Et euh, si, alors, En dernier mot, c'est quoi vous avez pour euh, l'audience, là? Soyez prudents, soyez euh, safe, comme on dit, avec le COVID. Euh, respectez les, les petites lois, qu'on appelle les lois. Là. Euh, faites pas de gros party pendant les fêtes, là, parce qu'on veut tout garder en bonne shape et en bonne santé. Donc, so, euh, d'abord que vous souvenez de vous, vous, vous venez. Euh, vous êtes, euh, ça a été créé par le créateur, puis c'était notre responsabilité de prendre soin de nous autres mêmes Donc, so, il faut qu'on respecte ça. So, moi, je dis « mes Merci. « Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Moi, je dirais euh, aux gens, n'ayez pas peur de venir au centre, euh, qu'ils soient, qu soient autochtones ou non aux autochtones, euh, venez en apprendre. Moi, j'encourage les gens, puis euh, je ch ch ch challenge les gens, venez au centre, venez en apprendre. Euh, ouais. On parle des peuples, les, peuples, les, les, les, les premiers peuples du Canada ici, oui, Donc, oui. Euh, on, on peut tous en apprendre, puis il y, y a plein de choses qu'on peut connaître, puis euh, qu'on peut, tu sais, that we can implement in our lives, Oui, oui, ouais, ouais, euh, dans la vie, là. OK, merci beaucoup à votre participation au CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier. Merci. Bigouch. Merci, Daniel. Merci. Salut. Bigouch.